Donc, Wilson, c'est à toi. Très bien. Alors, bonsoir à toutes et à tous. Nous sommes très heureux ce soir de vous proposer ce deuxième rendez-vous de Centenaire de Parti communiste. Il s'agit de deuxième de notre série de débats numériques qui ont lieu tous les samedis et les mardis à 18h, d'ici à la fin de l'année, sur, sur la page Facebook du Parti communiste ainsi que sur la page de Centenaire du Parti communiste. Alors, ce sont des débats pour comprendre un cercle d'histoire et des combats, des débats pour penser le présent et l'avenir. Alors, ces débats en direct seront ensuite mis sur la page YouTube du Parti communiste. Euh, ça, c'est youtube.com/cnpcf, tout attaché. Euh, et je vous indique également qu'il y aura d'autres vidéos proposées euh, en plus de ces débats numériques. Heureusement, ce centenaire ne sera qu'à 100% numérique, car il y a plusieurs publications qui ont été consacrées à cet événement. La semaine dernière, nous avons examiné celle à propos du Congrès de Tours, l'événement fondateur du Parti en 1920. Et vous pouvez trouver la vidéo en intégralité sur les pages Facebook et YouTube du Parti communiste et du centenaire. Voilà. Donc, aujourd'hui, pour cette deuxième édition... Euh, nous allons parler de notre forme de communication et d'expression qu'on a tendance à imaginer comme plutôt tournée vers l'intérieur, vers la subjectivité, contrairement à un congrès, alors qu'en réalité, il s'agit d'un mode commun à toute personne et qui nous lie dans notre humanité. Je parle, bien sûr, de l'art plastique, de l'art visuel. Ce soir, nous allons parler de deux livres parus à l'occasion du centenaire du parti qui <rire> abordent ce sujet. Le premier, de façon directe, est «Livre comme l'art ». Voilà, il est paru aux éditions L'Atelier. Il s'agit d'une sorte de catalogue d'exposition euh, d'une exposition à venir. Une exposition qui aura lieu en 2021, l'année prochaine, au siège du Parti Communiste à la place de Coronel Fabian dans le 19e arrondissement de Paris. Alors, dans ces fameux bâtiments, conçus par le grand architecte brésilien Oscar Niemeyer dans les années 60, les visiteurs vont pouvoir découvrir une exposition qui retrace 100 ans d'histoire entre les artistes et le PCF. Alors, le second livre, que malheureusement je n'ai pas avec moi euh, dans mon appartement confiné, euh, aborde aussi la question d'art, quoique de façon euh, moins directe, en indirecte. Et euh, c'est le journal écrit par Maurice Thorez entre 1900. Voilà. Et on a Pierre Thorez qui montre cette, euh, cette journal euh, euh, des, des écrits de Maurice Thorez entre 1952 et 1964, qui est paru aux éditions FIRE. Alors, cet ouvrage, Enidie, nous euh, euh, dévoile la vie intime de l'ancien secrétaire général du parti, qui euh, en 1950 est tombé malade et soigné en ERSS. Il revient en France en 1953, et au cours de cette période, afin de rééduquer son bras droit qui est pendant un temps paralysé, il tient un journal quotidien qu'il poursuit jusqu'à sa mort. Alors là-dedans, le secrétaire général évoque autant de rapports des forces internationaux que ses relations personnelles, personnelles et familiales, le quotidien de petit peuple comme les sobresauts de la vie politique, notamment les débuts de la Vème République et la guerre d'Algérie. Il rend compte de ses nombreuses lectures, apprend le latin, et entretient sa matrice de russe. Dans ces documents euh, de premier ordre, pour comprendre la France des années 1950-1960, on croise aussi bien Aragon, Louard, euh, Moriac, Khrushchev, le général de Gaulle, ou Pierre Mendez France. Alors, entre euh, ce soir, sans plus tarder, euh, je vais donc euh, présenter... Euh, euh, nos invités exceptionnels qui vont nous euh, permettre d'entrer de, de dans le vif euh, euh, des sujets abordés dans ces deux livres. Alors, euh, je commence avec euh, Yolande Rald, euh, qui est commissaire d'exposition indépendant, longtemps attachée au musée euh, de la Poste. Euh, elle assure le commissariat d'un bon nombre des expositions dans Aragon et l'Art moderne. Euh, elle a co-dirigé avec de Dominique Brunet des ouvrages sur euh, Gaston. Chez Sac, Jean de Beffet, euh, leur correspondante entre 1946 et 1964, qui parut aux éditions Gallimard en 2013, euh, euh, ainsi que les lettres de Jean Polan, entre 1944 et 1963, aux éditions Clapier. Euh, elle est cofondatrice de la collection En dehors aux éditions Murmur, et elle est également co-curateur. De, de cette future exposition que j'évoquais tout à l'heure. Le Parti de l'art, très ordonné, très apprêté. Yolande, François. Alors ensuite, euh, Renaud Varro est historien de l'art, journaliste, photographe, commissaire d'exposition indépendant et réalisateur des documentaires pour le Centre national des arts plastiques. Il est auteur des nombreux ouvrages dans Berne, euh, Bernard Vénet, euh, euh, paru aux éditions Beaux-Arts euh, en 2018. La grande utopie de Keijo, euh, qui est paru en 2018, et le pop en Europe, le pop art en Europe, pardon, le pop en Europe, euh, paru aux éditions Marne et Martin en 2020 cette année. Bonsoir, Renaud. Bonsoir. Ensuite, on a Bruno Godichon, qui a été conservateur au musée de Poitiers avant de devenir directeur et conservateur de la piscine, musée de l'art et d'industrie D'André Deligent enfin, André Deligent de Rubé. Il est membre du comité de parrainage de Secours Populaire du Nord et spécialiste de la sculpture de Camille Claudel. C'est soit, pour, par contre, il nous intéresse plutôt pour ses nombreux ouvrages sur Picasso et André Fougeron. Bonsoir Bruno. Bonsoir. Alors, enfin, nous avons Pierre Thorez, qui est fils de Marie Thorez, militant syndical, communiste et professeur. Émérite de géographie à l'université de Harvard. Bonsoir Pierre. Bonsoir. Voilà. Donc je pense qu'on va commencer à, avec une figure qui est euh, euh, très important à l'histoire de, de parti communiste, mais aussi à l'histoire de l'art moderne. C'est un, un figure qui risque en fait d'éclipser les autres par sa réputation. Je parle de, de Pablo Picasso. Alors euh, Yolande, est-ce que tu pourrais euh, euh, brièvement euh, retracer euh, son parcours artistique de façon à mettre en relief euh, l'importance de sa relation avec le Parti communiste Comment est-ce que cette proximité avec le Parti ou avec le monde militant a une influence sur son travail Et comment est-ce que lui a contribué à, à promouvoir d'une certaine manière à, à, la, à la vie de Parti Picasso, bien sûr, est une des grandes figures de l'art moderne, mais son marchand disait qu'il était l'homme le plus apolitique qu'il ait jamais rencontré de sa vie. Je pense que c'est en fait quelque chose, un, un sentiment un peu rapide, parce que Picasso a été capable d'engagement dès, dès, dès ses premiers pas, même dans le monde de l'art. Et, euh, mais il est vrai que jusqu'à jusqu la guerre d'Espagne, euh, ce qui va dominer chez lui, c'est quand même ses recherches picturales, son travail esthétique. Mais la guerre d'Espagne va être un déclencheur pour lui, et la Seconde Guerre mondiale va être un déclencheur pour lui, et vont lui faire prendre conscience euh, qu'il ne peut pas rester comme ça, euh, dans, à s'occuper de son œuvre. Il faut absolument qu'il s'engage plus profondément. Et euh, je, on, peut, on peut dire que en fait euh, il est euh, quand, le, quand le je voudrais vous lire simplement un petit extrait euh, quand la, la télévision, pas la télévision, mais quand on va l'interroger sur euh, euh, ses raisons d'adhérer au Parti communiste, il répond quelque chose de très intéressant. Il dit euh, « Oui, j'ai conscience d'avoir toujours lutté pour ma peinture, par ma peinture en véritable révolutionnaire, mais j'ai compris maintenant que cela même ne suffit pas. Ces années d'oppression terrible m'ont démontré que je devais non seulement combattre pour mon art, mais de tout moi-même. Et alors je suis allée vers le Parti communiste sans la moindre hésitation, car au fond j'étais avec lui depuis toujours. Aragon, Éluard, Cassouf, Fougeron, tous mes amis ils le savent bien. Si je n'avais pas encore adhéré officiellement, c'était par innocence, en quelque sorte, parce que je croyais que mon œuvre, mon adhésion de cœur était suffisante, mais c'était déjà mon parti. En fait, la question qu'on peut se poser, c'est la raison pour laquelle Picasso, en fait, adhère à la libération en 1944 au Parti communiste, parce que finalement, il aurait pu adhérer avant. Il était très ami avec, effectivement, Éluard, des snos, mais euh, on ne peut pas douter de la, de la sincérité de ses propos et de ses vidéos, mais euh, pourtant euh, c'est une question qu'on puisse poser ça c'est euh, international son génie ne fait pas de doute mais il est quand même quelqu'un qui fréquente euh, de façon euh, non compromettante euh, les allemands, notamment Ernst Jünger et on peut, se, on peut penser qu'à la libération, où il y a eu quand même des débordements, des règlements de compte terribles, que Picasso ait pu penser un instant eh qu'on pourrait lui chercher des ennuis. Et comme il est quelqu'un qui va où il veut, quand il veut, c'est un franc-tireur au sens fort du terme, en fait, eh bien, il a peut-être pensé qu'il aurait la paix s'il rejoignait le Parti communiste. Et à partir de là, il va vraiment s'engager. Il va être quelqu'un de très généreux. Et on ne peut assurément jamais douter qu'il se soit compromis avec l'occupant. Il a gardé sa liberté jusqu'au bout. C'est quelqu'un qui est, comme les ânes, il va là où il veut, quand il veut. Merci Yolande pour cette réponse instructive et aussi synthétique. Bruno, est-ce que vous souhaitez ajouter quelque chose à ce qu'a dit Yolande non, enfin, je pense que là, l'essentiel est dit, notamment la, la citation de Picasso lui-même. Ce qui est certain, c'est que Picasso est quelqu'un qui a beaucoup, euh, comment dire, donné de lui pendant, pendant toute sa vie, et que, euh, à la Libération, le Parti communiste, c'est le, le Parti des fusillés, euh, sans aucun doute. Il euh, y, y a des liens euh, anciens et naturels entre Picasso et le Parti communiste. Et, euh, voilà, c'est un mariage équilibré entre le parti et Picasso, 1944, hein, euh, depuis la politique de la main ouverte, l'ouverture notamment au cercle culturel et artistique du parti. Euh, évidemment, Picasso, c'est la prise exceptionnelle pour le, pour, pour le parti. Et en même temps, euh, euh, c'est vrai que Picasso va beaucoup s'engager, notamment pour le mouvement sur la paix. Je crois que ce qui est un peu le creuset euh, avec des... des un agenda différent, un calendrier différent, mais ce qui peut le creuser de ces adhésions, ce groupe d'artistes importants au milieu des années, à partir du milieu des années 40, 30 jusqu'aux années 40, c'est quand même le, la réaction au fascisme. Alors, soit pour les premiers, euh, euh, très, très liés au mouvement qui, euh, qui devine les dangers de, de la montée du fascisme, c'est le cas pour Pignon, c'est même le cas pour. Euh, pour Gromère, qui n'adhère pas au Parti communiste, mais qui en sera toute sa vie très très proche. En fait, le ciment, c'est ce, la naissance des mouvements antifascistes, et puis euh, les combats de la résistance, euh, qui vont aussi euh, euh, être un marqueur euh, extrêmement fort. Ce qui est, ce qui est très étonnant aujourd'hui, parce qu'on va parler de 4 ou 5 artistes, c'est le nombre, le nombre de peintres et de sculpteurs de cette génération qui vont adhérer avec enthousiasme au Parti communiste, ou en être très proches. Une artiste que vous avez retenue pour l'exposition, qui, qui est Suzanne Roger, qui est une artiste très, très injustement oubliée aujourd'hui, qui est vraiment une très, très belle figure de, de la peinture française du XXe siècle, elle va, elle va au Parti communiste avec la même intensité. Je, je pense que, que, que des gens comme Picasso, et beaucoup de, dont j'oublierai de citer le nom maintenant, mais les conservateurs de musées qui ouvrent des dossiers sur des artistes de cette génération, sont toujours stupéfaits de voir la proportion de ces artistes qui ont adhéré comme une chose très naturelle au Parti communiste après la guerre, comme s'il y avait une sorte de blanc de pureté, d'honnêteté euh, face à, à, au méandre de la politique qui suit la libération. Quand même, voilà. Merci beaucoup. Alors, ma prochaine question est pour Renaud. Alors, Renaud, euh, euh, tu, comme euh, Bruno a dit, euh, il y en a par Picasso qui adhère au Parti communiste, il y a plusieurs artistes dont un second très grand artiste est Ferdinand Léger qui est peintre, mais aussi créateur de cartons, de tapisseries, de vitraux, décorateur, céramiste, sculpteur, dessinateur, illustrateur dans le style parfois appelé par les historiens tubisme pour le distinguer du tubisme d'autres artistes euh, Est-ce que vous pourriez nous dire un peu euh, dans, le, dans le même ligné que ma question sur Picasso, un peu à propos de, de léger son rapport avec le parti et les éventuelles en que la, cette proximité avec la, le monde militant à eux sur son art Oui, bonsoir. Oui, avant ça, peut-être revenir un mot sur, sur Picasso et, et sur quelque chose qui moi aussi me paraît fondamental dans ce dans... Dans son invention, c'est le fait d'avoir fait la fameuse affiche de 1949 pour le Congrès mondial du, des partisans de la paix, où euh, il réutilise le, le, le symbole chrétien du, du Saint-Esprit de la Colombe, qui devient un symbole de la gauche. Donc il y a aussi des inventions formelles, ou du moins symboliques, qui vont marquer Picasso euh, dans son adhésion au, au Parti communiste. Pour revenir sur, euh, sur Fernand Léger, le, les origines surtout, c'est justement son... Le fait qu'il soit né dans un monde paysan en Normandie, donc il va se dégager le plus vite possible et, et qui, après, en allant à Paris, va, va donc faire les arts déco et se trouver lié à, à toute la, la faune artistique de l'époque, que ce soit les poètes comme Blaise Sandrars ou, ou Guillaume Apollinaire, et, et des peintres surtout, ceux, on peut dire, de, de la section d'or, donc des, des artistes comme comme Jacques Villon ou surtout Robert Dolaunay. Euh, pour revenir à, à son rapport véritablement avec le, le Parti communiste et ses origines, donc je parlais de ses origines paysannes, il dit que c'est lors de, de la guerre 14-18 euh, qu'il va faire à Verdun, et il sera parti, en sortira que qu'il qu fait une véritable grande rencontre à, avec le peuple et, et le monde ouvrier. Jusqu'à là, il était encore donc, un Paris dans un monde plus, plus intellectuel. Et donc, C'est le choc de, de 14-18 euh, qui, qui va le, le, le faire rentrer dans cette idée de, de peindre le monde moderne et, et, euh, et le monde ouvrier et paysan qu'il a côtoyé durant, durant la guerre. Après, euh, généralement, on, on, on l'incarne un peu toujours comme une sorte de, de rému euh, de la peinture. Dans, dans l'exposition, on présente un tableau de Eduardo Arroyo qui fait un portrait de, de Léger et qu'il présente un peu justement comme un, comme un gangster des années 20. Mais, mais c'est vrai que dès, dès les années 30, en fait, il, il va s'engager auprès de l'association des écrivains et, et des artistes révolutionnaires. Il va être aussi avec le Front populaire. Euh, vraiment euh, très très engagé autour des, des, des grandes manifestations du Front Populaire. Bruno parlait de, de gros mères. Ils vont ils vont faire des, des chars, des défilés, des choses comme ça. Et, et en même temps, il va faire par exemple les décors pour pour la fête des syndicats de, de 1937. Donc, euh, mais c'est véritablement en fait à, à son retour d'exil en, en 45. Euh, en rentrant euh, des États-Unis en France, et un peu dans, dans cet élan de la renaissance dont, dont parlait aussi Yolande autour de Picasso, qu'il va prendre sa carte au, au Parti communiste. Merci. Alors, euh, Renaud, euh, vous m'avez dévancé un peu avec, en, en, en évoquant Edouard Arroyo. Euh, euh, cet artiste euh, ainsi qu'un autre artiste euh, dont on retrouve les œuvres dans cette future expo mais ainsi dans le livre Libre comme l'art euh, et euh, Gérald Schlosser euh, tous les deux en fait euh, s'inspirent de, de, de Ferdinand Léger et font allusion à lui dans leurs œuvres est-ce que vous pourriez nous euh, dire quelques mots par rapport à à, à la présence de Léger dans l'œuvre d'autres artistes plus jeunes Bien sûr, bah, je pense que Fernand Léger, comme, comme Pablo Picasso, euh, font partie des, des icônes euh, de l'art moderne et, euh, et vont être réutilisés euh, par plusieurs artistes pour, pour différentes raisons, pour, pour leur faire dire autre chose ou au contraire pour, pour aller dans, dans leur sens. Euh, bon, C'est vrai qu'aussi Fernand Léger, il ne faut pas oublier que quelque part, il est un, un des précurseurs du pop-art. Dans, par exemple, la pièce qu'on présente pour l'exposition du centenaire, qui est la, la Grande Tapisserie en, en hommage à, à Paul Éluard, en hommage à, à Liberté, j'écris ton nom, justement, rappelle les, les, les processus de l'affiche. C'est un, un très grand format, avec des couleurs claquantes comme un drapeau. Et, et donc, il va être repris par beaucoup d'artistes autour du, du pop art parce que je pense bien sûr à Roy Lichtenstein qui par exemple va reprendre des œuvres de, de, de, de Léger en y mettant sa trame euh, on peut penser à Héro euh, qui va utiliser le, le monde de Léger qui va confronter euh, aussi bien au, au monde de la bande dessinée américaine euh, qu'à qu celui des cosmonautes euh, dans les exemples que vous donnez qu'on a pris dans l'exposition autour de, de Arroyo Arroyo il s'intéresse à, à Léger dans l'idée de pouvoir en faire un pastiche aussi. Il y a cette idée de, un peu post-moderne qu'on trouve chez Arroyo de réutiliser les, les principes de, de l'art moderne à, à sa sauce. Et, et avec l'œuvre de, de Gérard Schlosser, c'est peut-être un, un des artistes contemporains qui a rendu le, le, un des plus bel hommages à, à Léger récemment avec une série d'œuvres où on voit un, un couple qui se balade dans une exposition de Fernand Léger. Et, et les tableaux de Fernand Léger reproduits sont plus grands que les originaux et semblent dialoguer véritablement avec les personnages dans, dans l'exposition. Euh, mais c'est un, un monstre qui, en plus, dans la révolution formelle qu'il va mettre en avant, euh, va inspirer beaucoup, beaucoup, beaucoup d'artistes. Parfait, merci beaucoup. Euh, ensuite, euh, euh, Bruno, j'aimerais vous poser une question. Euh, sont un autre courant artistique euh, qui est aussi abordé euh, dans ces livres, euh, et c'est celle du réalisme socialiste. Alors, on a quelques représentants du euh, courant français de réalisme socialiste, notamment euh, André Fougéron, euh, auquel vous avez consacré un ouvrage. Euh, euh, Est-ce que vous pourriez, dans ce premier temps, euh, nous expliquer un peu ce que c'est le réalisme socialiste pour des, des spectateurs et spectatrices et soit, qui sont peut-être pas familiers avec, euh, avec le concept et ensuite parler euh, de euh, ces artistes qui ont adhéré à cette, euh, à cette courante artistique et euh, pourquoi et euh, quels étaient les enjeux euh, là-dedans bon, le, le réalisme euh, socialiste ou le... En tout cas, c'est ce naturalisme de gauche qui marque profondément la peinture plus largement que les réalistes socialistes au sens strict, et un peu formalisé en 35 par Aragon, dont il ne faut pas oublier le rôle très très important dans tout ce dont on va parler ce soir. Aragon tire les ficelles dans différents sens, d'ailleurs, au fur et à mesure de l'histoire, mais qui publie en 35 chez De Noël, je crois, un ouvrage sur... le la formalisation de cette idée du réalisme socialiste qui, quelque part, est liée là aussi à cette politique de la main tendue euh, promue euh, notamment par Maurice Thorez, l'ouverture aux artistes et finalement de, faire, de, de, de créer un art qui, au-delà des révolutions formelles euh, qu'on considère au Parti communiste, il faut bien dire, jusqu'aux les années 30, comme des inventions bourgeoises et incompréhensibles par le peuple, de revenir à un art qui parle au peuple et à ses préoccupations. Donc euh, euh, en France, on peut dire que la grande figure, c'est quand même vraiment André Fougeron, parce qu'il y a à la fois la dimension artistique euh, qui est forte dans, dans, dans, la, dans la façon, et puis un lien extrêmement euh, fort également avec la, la politique du parti. Et, et sans doute que le point culminant du réalisme socialiste en France, ça sera le, le pays des mines, euh, commandé à Fougeron euh, en 1950, qui va faire que l'artiste va aller s'immerger dans le bassin minier pendant une année pour faire les tableaux sur place, et présenter en 1951 cet, cet ensemble d'œuvres extraordinaires qui, euh, qui va être exposé dans la galerie peut-être la plus bourgeoise de Paris, qui est la galerie Bernheim, pour à la fois témoigner auprès euh, du prolétariat des mines de l'intérêt des artistes, et en même temps affiché clairement face à, au regard de la bourgeoisie qui ne le voit pas, ce qu'est la misère du, du peuple à cette époque-là. Voilà. donc euh, euh, et, et Je profite peut-être juste de, cette, de, de, cette, de ce passage pour dire que le lien avec le courant pop est chez Fougeron particulièrement net, puisque les, toute la dernière période de Fougeron, la peinture à partir des années 75-80, est une peinture résolument pop, acidulée, avec... Euh, euh, ces aplats de couleurs, euh, qui, qui rappellent aussi euh, la formation qu'a eu Fougeron, notamment pour l'affiche. La, la mais voilà, il y, y a ce lien, euh, la suite logique de cette peinture militante, elle va être beaucoup dans le pop, et, et Fougeron en fera euh, également partie. Voilà. Je ne sais pas si j'ai répondu suffisamment à votre question, euh, mais euh, je pense que c'est un peu comme ça qu'on peut poser cette question du réalisme socialiste. Euh, qui n'a pas eu en France le même développement institutionnel qu'il a eu en Union soviétique. Où là oui où évidemment, de toute façon, c'était la seule solution pour pouvoir montrer sa peinture et sa sculpture. Et on était dans un art de propagande d'État. Tandis que chez Fougeron, chez Tasslisky, notamment pour citer deux exemples qui sont encore une fois peut-être les plus importants ou les plus connus, euh, on est dans une peinture de revendication et pas dans une peinture de glorification bon même si parfois chez Fougeron il y a des glissements pour, dans le culte à Staline mais autrement euh, voilà, et, et il va utiliser d'ailleurs Fougeron ces modèles de la de la, euh, de la peinture pop qui, qui pour lui sont très cohérents avec ses premières étapes aussi pour, euh, pour avouer ses erreurs vis-à-vis -vis du culte de Staline avec un tableau très important qui est dans les collections du, du musée de Roubaix aujourd'hui, qui, qui réunit dans une même image les drames du stalinisme et la querelle, la fameuse querelle du portrait de 53, qui l'oppose à Picasso, à, à la une des lettres, des lettres françaises au moment de la mort de Staline. Bruno, merci, je suis content que vous, que vous avez évoqué cette, euh, cet épisode qui est très important dans l'histoire de la rapport entre les artistes et le parti, euh, c'est effectivement... Euh, euh, au moment de le mort de Staline, Aragon invite Picasso à réaliser un portrait euh, de, de, de cette grande cette dirigeante euh, euh, du, du Parti communiste russe. Et alors, euh, il le fait euh, pour, et, et son portrait apparaît sur l'une de lettres français. Euh, et un grand débat éclate. Est-ce que, alors Bruno, c'est une question en fait qui était ouverte à tout le monde. Euh, est-ce que vous pourriez euh, euh, expliquer à notre public euh, un peu euh, autour de, de, de cette controverse Pourquoi est-ce que le portrait que Picasso a réalisé de, de Staline était si euh, euh, controversé Et quelles étaient des, les répercussions en fait, de, de, de cette grande querelle au centre du parti C'est un, un portrait qui ne plaît pas aux militants parce qu'il représente euh, un une un jeune, et euh, ce n'est pas un que les militants le voyaient. Et ils vont être très choqués, et, et il y a un désaveu finalement de Picasso et d'Aragon, mais Aragon va peut-être payer plus cher que Picasso ce portrait. Là, il, va, il va être obligé de désavouer Picasso, il va être obligé de, de, de prendre parti, et c'est vrai que ça va donner lieu à des confrontations, à des, à des oppositions de la part des militants, euh, à tel point qu'on n'a jamais d'ailleurs retrouvé ce portrait, on ne sait pas ce qu'il est devenu, s'il a été déchiré, s'il a été récupéré, mais en tout cas c'est vrai que ça fait couler beaucoup d'encre et que euh, Picasso, euh, finalement, euh, euh, s'en tire toujours par une boutade, il dit euh, « voilà, j'étais… Euh, » Je suis allée à l'enterrement, j'ai apporté un bouquet et finalement il n'a pas pu à la famille et euh, c'est comme ça dans les familles. Euh, ça ne va pas beaucoup euh, perturber Picasso. Je crois que ça a beaucoup plus perturbé euh, Aragon parce que les enjeux ne sont pas les mêmes. Et, et, et perturbé beaucoup Fougeron dans la, dans la mémoire oui. et aujourd'hui euh, pratiquement euh, entièrement collé à cet épisode, c'est-à-dire que moins, euh, moins son œuvre, euh, il, il est presque connu moins par son œuvre que par cette polémique dans laquelle il est rentré en plus de façon euh, euh, involontaire, parce qu'il il avait effectivement euh, écrit un courrier, parce qu'il y avait eu un appel à la réaction des militants euh, après l'apparition du projet, il avait écrit un courrier en demandant que son nom soit caché, et puis finalement euh, le nom n'a pas été caché, et il, a, il a payé le prix très très fort de qui s'est attaquée à, à Picasso, dont il avait pourtant été extrêmement proche, notamment à et, Mais il y a d'autres, une, dont on peut parler de Picasso aux lettres françaises, dont celle qu'il a faite, bien sûr, avec la, la Colombe, et, euh, et celle aussi qu'il a faite pendant la guerre d'Algérie avec euh, Boupacha. Oui, Boupacha, oui. oui. Pour, pour, la, pour la Colombe, enfin, je ne vais pas monopoliser la parole, mais pour la Colombe, il faut quand même… Euh, euh, garder un peu euh, raison dans cette histoire parce que le, le choix de la colombe revient plus à Aragon oui, oui. À dans, car dans un carton de, de dessin ou de gravure de Picasso qu'à Picasso lui-même euh, mais euh, effectivement il y, y a ce sens de la propagande et de l'image qui est très fort chez Aragon qui lui fait trouver la bonne image euh, à ce moment-là et d'ailleurs il y a un portrait de, de, de, de, de Maurice Thorez avec euh, euh, par Fougeron, où euh, Fougeron colle le visage de Maurice Thorez et la colombe de Picasso pour montrer que finalement le lien entre les deux n'était pas aussi euh, euh, comment dire, euh, hérissé qu'autour qu du portrait de, de, de, de Staline. Voilà. C'est un, un très beau une gravure d'un portrait de, de Maurice Thorez par, par Fougeron où, où le, la colombe apparaît en premier plan. Chez Picasso, il y a peut-être un lien inconscient à voir avec la recherche du père qui peignait des colombes aussi. Oui, et, et d'ailleurs, il ne faut pas oublier que dans les arguments qu'il donne pour défendre son portrait de Staline, il explique qu'il n'est pas parti de, du visage de Staline, mais du souvenir qu'il avait du visage de son père, parce que finalement, ce que tout le parti communiste pleure en 1953, c'est le, le petit père des peuples. Voilà, évidemment. Bon, c'est une histoire qui aujourd'hui nous paraît romanesque un peu, un, peu, un, peu, un peu étrange, mais qui est, qui est à l'aune aussi des de l'ardeur des combats de cette période, c'est évident, on rentre dans les, les guerres de décolonisation, Staline est très très auréolé des, des combats face, à, face aux nazis, le monde est beaucoup plus tranché qu'aujourd'hui, voilà, c'est une époque où il fallait faire un choix. Après, le, les militants du Parti communiste étaient vraiment habitués précisément à une peinture extrêmement réaliste, est assez, assez figé et, et, et, et ce portrait de, de Picasso, en soi, ce ne, n'est pas, pas le dessin, l'œuvre qui pose un problème, c'est plutôt l'adaptation de ce portrait aux circonstances et au support de, de, de, des lettres françaises. Je pense que, et notamment pour Fougeron, la question n'était pas du tout de dire « c'est un mauvais portrait », c'est « est-ce que le Parti communiste, dans un organe officiel, doit donner ça comme portrait de Picasso ?» De, de, de Staline le jour de son décès. Voilà. Ça, ça touche au blasphème quasiment. Oui. Mais je pense que là, Pierre pourrait nous en dire plus parce qu'il était un peu plus jeune mais au cœur de, de, de, de, de ce débat qui a été très important et, et qui a finalement été tranché par Torres lui-même. Hein. Voilà. Pierre, est-ce que vous souhaitez partager avec nous un peu vos souvenirs de cette époque Ouais, euh, bon, là, moi, sur ces, sur cette affaire-là, j'étais vraiment, j'étais vraiment très jeune. Mais ce que, ce que je peux dire, c'est, ça a attiré l'attention. Bon, je suis tout à fait d'accord avec ce qui vient d'être dit, c'est-à-dire que ça touchait au blasphème, que c'était le parti qui donnait une telle représentation de Staline, et euh, il y avait euh, un certain nombre de camarades, indubitablement, qui étaient choqués par cela et, euh, il faut bien dire, un certain nombre de, de dirigeants à ce moment-là, euh, qui d'ailleurs ont, ont cessé d'être quelques temps après, bon, mais ça c'est un autre problème, euh, mais ceci a amené, je pense, à être extrêmement prudent et à faire en sorte que euh, le Parti communiste français s'est éloigné, du moins Maurice Torres, s'est éloigné d'un officielle. C'est-à-dire qu'il euh, considérait que c'est aux artistes, c'est aux créateurs de créer, euh, certes, un art qui puisse être compréhensible, qui puisse être accessible, qui défende les bonnes causes, mais euh, au point de vue formel, c'est aux artistes de, de, de, de s'exprimer et il n'y a pas à dire ça c'est bien, ça c'est pas bien. Je pense que c'est ça, ça qui a été aussi tiré de, de cette affaire, la leçon qui en, qui en a été tirée de se refuser à, à définir un art officiel. Je voulais juste revenir sur une chose quand ce marchand de tableaux disait que Picasso était apolitique. Moi, je serais presque d'accord avec lui en ce sens que pour lui, euh, bah, les causes que défendait le Parti communiste, et lesquelles il adhérait hein, contre le fascisme, pour la paix, etc. Tout cela, pour lui, c'était c'était absolument naturel. Bon, et je dirais, il était il était apoliticien. Il était fondamentalement fondamentalement révolutionnaire dans sa vision du monde, comme dans comme dans ce. Je voulais juste préciser préciser ce point. -là. Merci Pierre, je suis content d'ailleurs quand on vous a donné enfin la parole parce que c'est l'occasion de, de, de faire la transition entre notre discussion de libre comme l'art et le journal de Maurice Thorez, dont vous êtes non seulement le fils de Maurice Thorez, mais aussi l'éditeur du journal de, de votre père. Alors, dans ce journal, malheureusement, je n'ai pas eu l'occasion de le consulter avant notre débat, mais dans ce journal, j'ai cru comprendre qu'il y en a beaucoup de réflexions, euh, aussi des, des, des, des souvenirs, euh, des moments passés avec les artistes, euh, euh, des réflexions sur l'art, la culture. Est-ce que vous pourriez nous parler un peu euh, de le, le, euh, des idées de, de votre père vis-à-vis l'art? Oui, un vaste sujet. Non. Alors, ce que je disais tout à l'heure, c'est que je pense qu'il considérait que c'était aux artistes de s'exprimer et qu'il n'y avait pas à définir en tant que parti politique une ligne. Après, les goûts, les sensibilités des individus, c'est autre chose. Il était très curieux, il s'intéressait beaucoup et dans ses rapports avec les artistes, il était très respectueux de leur travail d'une façon générale. Et euh, bon, il y, y, y a des choses, je pense, je pense par exemple à cette, cette, cet épisode qu'il raconte dans son journal, d'une promenade avec Picasso dans le midi, et ils entendaient, ils entendaient les chants et les chants. Et euh, à la vie, on entend les hommes qui parlent. Et Picasso, d'ajouter, ben voilà, dans les villes, on n'entend plus, plus les hommes, il y a d'autres hommes bruits, il y a d'autres formes, il y a... et il dit peut-être que l'art abstrait trouve, trouve, trouve ses racines là-dedans. Et je pense que c'est ça qui est aussi extrêmement intéressant, c'est-à-dire que je pense que mon père, auprès de gens comme Picasso et d'autres, euh, recevait énormément, hein, et je pense que par ce qu'il représentait pour eux, et tant, tant ce qu'il se sent à cette époque-là, hein, euh, la place des individus et tout, c'était un peu mais comme l'incarnation d'une cause, hein, et non pas seulement un individu. Euh, je pense qu'il euh, était en fait très proche, et son journal atteste des rencontres innombrables, que ce soit avec Picasso, notamment avec Picasso, euh, et, euh, mais aussi bon, avec d'autres. Hein, Bon, léger mort bon, assez rapidement mais ensuite avec avec sa on a Léger, par la suite euh, bon, euh, aussi enfin bon c'est des gens que c'est des gens que l'on voyait que l'on voyait à la maison je veux dire euh, et euh, avec lesquels les relations étaient vraiment des relations très très fraternelles d'accord merci euh, alors, euh, je vois que sur notre live Facebook, euh, il y a un certain nombre de questions dans un de, de François qui dit qu il est très intéressant de voir le numéro suivant, en parlant de lettres français, euh, euh, qui a été exposé au Musée Picasso. Euh, il figure un certain nombre de réactions des militants connues. Euh, donc, si on revient un peu en arrière… Euh, sur cette fameuse euh, euh, controverse autour du portrait de Staline. Euh, euh, en fait, peut-être c'est un, une manière de, de relier euh, cette discussion à la discussion du, du journal. Est-ce que Maurice Thorez réagisse à, à, à ces propos ouais, ça, ça, je pense que, je pense que, que oui. Bon, euh, il a. Bon. Lui, il a pris dans cette affaire, il a pris euh, fait et causes, il a pris Fête cause pour Picasso. Bon, ça, euh, on le sait. Et je pense qu'il a cherché aussi à s'efforcer auprès de auprès de ceux qui ne qui ne qui ne comprenaient pas, enfin qui considéraient que c'était c'était pas c'était une expression digne d'un parti, pour sa ligne de À essayer de à essayer de, de, de leur montrer que bon. Euh, la peinture, c'est pas de la photo, c'est pas qu'il y, a, y a autre chose, il y a autre chose dans l'expression de l'art. Bon, et ça le faisait réagir parce qu'il s'inquiétait de certaines formes de, de sectarisme là aussi vis-à-vis, vis-à-vis de la création. Hein et je pense que ça c'était, ça c'était ses soucis parce qu'on retrouve dans d'autres domaines, que ce soit la littérature, euh, la musique et autres, de ne pas, encore une fois, de ne pas, de ne pas euh, cautionner ce qui aurait été une forme donc, officielle, et par conséquent de ne pas rejeter ce qui n'aurait pas correspondu à une norme officielle. Je pense que ça aussi c'est une différence importante, c'est sûr que euh, le, le, le, le régime soviétique s'est développé en URSS parce que c'était l'art officiel du régime, et d'un régime, donc effectivement les peintres qui n'étaient pas dans la ligne avaient du mal à, à être à l'union des peintres et donc à pouvoir vivre de leur peinture, euh, en France, ça n'a pas été le cas, mais je pense que ce n'est pas simplement parce que euh, le Parti communiste ne détenait pas le pouvoir, je pense aussi qu'il y avait une volonté politique à ce niveau-là et de considérer que l'art avait une autre, une, autre, une autre, pas une autre place peut-être, mais en tout cas que, que, que, que l'on de l'expression artistique n'avait pas à répondre par des, par des politiques et non pas par les artistes eux-mêmes. On pourrait dire que votre père a beaucoup protégé Picasso à l'intérieur même du parti, parce que Picasso oui, oui. était victime. Enfin, était victime. Picasso n'est jamais victime d'ailleurs, mais il, a, il ne faisait pas l'unanimité au sein du parti. Mais vous voyez, par exemple, une anecdote bien plus tard, euh, la fameuse maternité qui avait, qui, que le Parti communiste, l'Union des femmes françaises ont diffusée. Euh, en carte postale, en affiches, en tout ce qu'on veut, bon, c'est ma mère qui était allée lui demander « pourrais-tu faire quelque chose pour les femmes ?» Et il lui avait dit bah, « va te promener » et une heure après il appelle « tiens, voilà bon, ». Et, et il lui donne, et donc vous, vous en faites l'usage que, que vous voulez. Ben, certains, certaines personnes, regardant cette maternité, euh, disaient « oh mais regarde, c'est… » Cette femme n'a que n'a que que, que que trois doigts ou quatre doigts. Enfin il bon, y a des gens qui avaient besoin de réalisme, alors que bon d'autres. Et alors là, dont ma mère était, était plein d'émerveillement devant parce que parce que c'est la prenait au tri. Enfin bon, ça après, c'est la différence. Mais c'est ce que le fait qu'ils étaient très proches, les personnes étaient très proches, bon, y compris quand il y a eu, par rapport au niveau politique, en 1956, lorsqu'il avait signé une lettre, et qu'il est qu allé le voir, hein, demander un congrès et tout, et, euh, et, et, et ils avaient ensemble, c'était un peu, je reviens, en dire, euh, Picasso à politique, c'était un peu, et, il avait une confiance dans mon père, Picasso, quand on père disait, bon, ben voilà, ça, et il me dit, mais je, pour lui, je signais ça, bon, euh, Bon, tu as fait une bêtise, bah, oui bon, très bien, puis n'en parlons plus, quoi. ça n'allait pas, pas plus loin, et je pense qu'il y avait ce rapport-là, que Picasso avait ce rapport-là à la politique, et qu'entre eux il y avait ce rapport-là, un, un rapport de confiance complet, euh, qui fait que qu'ils euh, étaient, ils étaient convaincus l'un comme l'autre, que chacun à sa manière euh, défendait la même cause, je crois que le fond, le fond est là. Alors, euh, je parlais de la controverse autour de Picasso, mais me fait penser d'une autre controverse qui est pourtant euh, moins bien connue, mais a tout aussi, euh, enfin, vocation d'être abordée dans cette discussion. Et ça, il s'agit d'un un, un, projet un monument à Gabriel Perry qui a été conçu par Alberto Giacometti, un artiste qu'on n'a pas abordé euh, ce soir, mais euh, qui est aussi un grand artiste qui était proche de parti. Alors euh, comme euh, nos, nos, notre public et, euh, savent peut-être, Gabriel euh, Perry a été un, un résistant et euh, euh, pendant la guerre, euh, et qui euh, euh, pour lequel euh, euh, dupont a réalisé euh, une, une petite sculpture qui était un projet pour un, un monument plus grand, qui finalement, si euh, je connais bien l'histoire, a été rejeté par le parti, justement parce qu'il convenait pas à des euh, à, à certaines standards de représentation, notamment promus par le, le réalisme socialiste. Est-ce qu'un euh, de vous souhaiterait euh, rebondir euh, oui. à cela Et euh, avant que vous répondez, j'invite aussi le public que nous suit sur Facebook Live. Si vous avez des questions pour nos intervenants, maintenant c'est le moment de les poser dans le chat euh, du Facebook Live et euh, dans le temps qui nous reste, on va essayer de répondre à ces questions. Mais d'abord, euh, Gabriel Péry Gabriel par Djokometti. Alors, je ne connais pas l'histoire de, de, de ce projet Péry, mais euh, ce qui est sûr, c'est que euh, Giacometti est approché à la libération par Aragon pour faire le portrait de Roll Tanguy euh, pour un projet de monument euh, qui n'ira pas euh, finalement à, à son terme, qui, qui, qui, qui d'ailleurs est un élément très important du travail et de la réflexion de Giacometti sur la question du portrait. Euh, mais il euh, y, y a visiblement là un désaccord de, le projet entre le, le parti et, et Giacometti, parce qu'on est, est finalement un peu dans la même querelle que le, que le portrait de, de, de, de, de Staline Parchasso. Euh, ce qu'on attend, euh, c'est-à-dire un buste classique ou un monument euh, héroïque, euh, n'est pas du tout ce que propose Giacometti. Et alors, je veux juste dire que la, le, le musée de Roubaix a, a consacré à cette, euh, cet épisode de, du portrait de Rolpangui une, une très jolie exposition au moment de la réalisation en 2018, et que c'est vraiment un, un élément, et historiquement, et pour l'histoire de l'art, extrêmement important, parce que ça représente, au-delà des toutes petites esquisses qu'avait faites Giacometti, une, une véritable étape dans sa réflexion sur le portrait. Bref, le, le monument à Gabriel Perry, là, je ne saurais pas en parler. Moi ajouter que qu'il va y avoir une exposition d'ailleurs consacrée à Roletangui au musée Jean Moulin en mars. C'est la raison pour laquelle nous, nous ne pourrons pas avoir les bustes de Roletangui d'ailleurs par Giacometti. Giacometti, en fait, sa relation avec le parti, pour moi, elle est assez obscure. Euh, je n'arrive pas bien à comprendre. Et euh, bon, je évidemment un homme très proche de idéaux du Parti communiste, mais il ne s'est jamais vraiment engagé. Euh, il n'a jamais été encarté en tout cas. Et ce monument à Gabriel Perry euh, n'a jamais été construit, mais on a rencontré plusieurs fois la, la, la directrice du, la fondation. Des, de la fondation Giacometti. Et en fait, on n'arrive pas vraiment à savoir pour quelles raisons euh, ce monument n'a pas eu lieu n'a jamais été réalisée, de même que euh, la Fondation Giacometti est très demandeuse. Euh, de, euh, elle, voudrait, euh, elle ne sait pas si dans les archives du Parti communiste, il y a trace de toutes ces rencontres avec Giacometti. Euh, et personne pour l'instant n'a été capable de nous renseigner. Donc je ne sais pas si Renaud, tu as plus d'informations, si tu es plus la même. Non, seulement pour compléter… Euh... Il y a cette anecdote où lors d'une réunion publique euh, en Suisse, on, on demande mais où est-ce qu'on serait plus heureux qu'ici et, et il répond en URSS. Euh, lors de, de nos recherches en fait dans la suite de l'exposition dont, dont parlait Bruno, où je voulais signaler qu'il y a un très joli catalogue d'ailleurs autour de la, de la sculpture de, de Rolf Tanguy en mmh. mise en relation avec le, le petit bus de, de Simone de Beauvoir. Euh, mmh. Donc, on, on a découvert, en fait, toute une série de, de dessins, de, de, de projets de sculpture, dont, dont, de, de monuments, dont, dont celui pour Gabriel Perry Il y avait une pièce tout à fait étonnante où on, on voyait des, des personnages en train d'escalader une, une sculpture d'homme à cheval, et avec la volonté de la casser, un peu ce qu'on qu a vécu il n'y a, a pas si longtemps, et qui voulait, voulait faire un monument à ça. Et on avait aussi une, un projet de sculpture dont, dont, dont Irène, il n'y a de, en trace qu'une une photographie d'un un homme portant un, un drapeau rouge. Donc, euh, son engagement, bon, il est sûrement aussi lié à, à, à, la, à la résistance et, et à la libération. Dès le début des années 30, Giacometti est très engagé dans les mouvements antifascistes. Hein. Il, il repart en Suisse pendant l'occupation, hein, si j'ai si bonne mémoire, mais en tout cas, il est dès 31-32 extrêmement actif dans les mouvements antifascistes. Donc, le le lien avec le Parti communiste est certainement très naturel. Après, on, on imagine assez mal Giacometti vraiment engagé. C'est un homme qui est assez taciturne, qui n'est pas, pas l'homme de l'engagement. On le voit mal à une tribune comme, comme Picasso l'a fait, par exemple. Ce n'est pas du tout dans sa personnalité. Mais c'est assez naturel quand même qu'Aragon pense à lui pour cette glorification. Il devait une sorte de figure allégorique de la résistance avec ce buste de, de Roll Tanguy qui est une commande quand même très curieuse parce qu'il lui demande quasiment le buste d'un martyr qui serait mort pendant la résistance, alors que Tanguy est encore vivant, mais il est un tel symbole, et notamment les militants du Parti communiste qui s'impose pour cette idée de buste du résistant. Voilà. Oui, Bruno, bon, tu utilises le, le mot de symbole. Euh, pour revenir par exemple tout à l'heure un peu à, à Fernand Léger et, et au portrait de Éluard pour la, la tapisserie J'écris ton nom, ou, ou comme on parlait tout à l'heure du portrait de, de Picasso, il y a, a peut-être justement cette problématique du symbole qui, qui renvoie à la, à la question de, du réalisme socialiste. Et, et alors ces symboles justement, ce qui est intéressant dans, dans l'exposition de Libre comme l'art, c'est vrai et, et dans la continuité du, du travail de la piscine c'est comme avec des artistes comme Pignon ou Tasslitsky ou tout à l'heure on parlait de, de Picasso et de la colombe, c'est ce travestissement aussi de l'iconographie de chrétienne quand on voit par exemple Pignon avec son ouvrier mort, on pense à, à une sorte de de, de, de mise au tombeau, euh, avec le, le tableau de, de Taslitsky de, de Daniel Casanova euh, à Buchenwald, on, on pense évidemment à la Vierge et à, et à des tableaux de Zurbaran, et il est intéressant de voir justement à, à l'époque euh, euh, toute cette volonté euh, d aussi, de draguer aussi la, la, notre fraternité religieuse euh, autour des, des années 50-60, et c'est vrai que euh, cette idée de symbole est vraiment à travailler quand même, je pense. Et elle, parce qu'à moment, ce symbole, malheureusement, va un peu figer la, la problématique du, du réalisme socialiste. Alors, On s'en parle d'images bibliques, mais pour parler de sujets profanes. Il y a toute cette période, Tazlitsky, Fougeron, avec ses Parisiens. C'est vrai, c'est une vierge à l'enfant. Il y a en toutes fait, références. Il ne faut pas oublier que ces artistes, je pense à des artistes vraiment militants, comme Fougeron et Tazlitsky, par exemple ont une véritable foi dans le, euh, le, le, le, les convictions que, que porte le Parti communiste. Donc, il y a, il y a, une, il y a une, un transfert assez, assez naturel. Il ne faut pas oublier au, également que ce sont des, des artistes qui, pour beaucoup, ont été formés plutôt euh, dans des écoles d'art décoratif, euh, y compris pour des métiers euh, liés à l'industrie. C'est le cas comme Fougeron qui a eu une formation de dessinateur en, en broderie et dentelle. Euh, et qu'ils ont tous une, la soif du mur, hein, et l'idée de, de participer à la construction, de, de faire grand, de, de coller au monumental, euh, avec des réflexions très variées. Chez Gromère, c'est très différent parce qu'ils pensent que ça doit être indépendant. Mais, mais Fougeron a été très, très emballé par cette idée de, de, la, de la commande publique qui, elle-même, est aussi dans la lignée des commandes du Front populaire pour l'expo de 1937, euh, on parle souvent des commandes du New Deal aux États-Unis euh, pendant la grande crise et on oublie de dire que, que, que le Front populaire et notamment Jean Zay ont on été euh, une vraie politique de commande publique, euh, euh, parfois avec, euh, comment dire, au service des idéaux du Front populaire, hein, ce qui est le cas de la commande de grand-mère pour le pavillon de la solidarité. Euh, et, et, et là, enfin, il y a cette, cette énergie euh, et cette, cette euh, ce transfert des images religieuses se fait assez naturellement. Fougeron, par exemple, dans les années 47, fait beaucoup de choses inspirées par les vitraux du Moyen-Âge. Euh, et, et Picasso, lui-même, est, est, est très marqué. L'homme au mouton, c'est quand même vraiment très, très lié à, à cette question de l'imagerie euh, euh, populaire de Saint-Jean-Baptiste, qui est très importante en Espagne. Euh, la, la, ils ont tous eu cette soif de connaître la formation notamment à cette fameuse maison de la culture de Belleville hein, où beaucoup sont passés dans les, dans, dans les années 30. Et il y a cette, cette, cette idée, les intellectuels viennent parler avec les ouvriers dont certains ont des, des, des talents pour la peinture, mais ce, cette, cette notion de partage, de fraternité, de, de culture... Euh, est très très important Et c'est vrai qu'à ce moment-là, le Parti communiste va venir le creuset de cette, de, de cette dimension euh, à un moment où ça n'intéresse pas du tout, du tout les autres partis politiques. Il n'y a, a, a, a, a, a rien qui s'en rapproche. Et encore une fois, je pense que la personnalité de Maurice Thorez, à l'intérieur de ce dispositif, a énormément joué. Enfin, Pierre évoquait... Les, les fraternités entre Thorez et, et, et les artistes. Il y a un vrai souci chez Thorez de, euh, de, de, de lien entre euh, les idéaux du parti et puis euh, une nouvelle façon de voir la peinture. Puis après, il y a une, un dernier élément, quand je ne vais pas monopoliser la parole très longtemps, mais il, il, il faut aussi rapporter cette fidélité au motif, à la concurrence que se fait l'art européen avec l'art américain et la montée, de la, du, le, le triomphe de l'art la, de abstrait, euh, qui, qui est indéniable donc euh, c'est aussi une façon euh, euh, au milieu des années 50 de se distinguer de l'impérialisme américain que de revenir à un art occidental figuratif ça je pense que c'est très très important et, et, et on voit comment ça pourra être mal compris comment Picasso par exemple est vilipendé par toute la jeune scène artistique française quand il présente à, à ses œuvres les dernières œuvres de de sa production au début des années 70 euh, parce qu'il y, y a une question de décalage et en fait je pense que et pour Picasso et pour Foujon etc c'est aussi une question de résistance à la montée de, de l'art américain qui en plus est imposée euh, de façon très politique et économique avec l'aide de la CIA enfin je ne vais pas refaire ce procès hein, parce qu'il n'est pas question de dire que l'école de New York n'a pas d'importance dans l'histoire de l'art mais, mais en tout cas si on se replonge dans les antagonismes très forts de la guerre froide dans les années 50, c'est assez normal que les peintres de la figuration aient plus vers le Parti communiste que les peintres de la voilà. Pour faire un, une aparté sur ce que dit peut-être Bruno, et sur l'idée de cette non-figuration, euh, il y a aussi justement euh, à la Libération euh, l'importance des, des peintres euh, comme bah, Kandinsky, Paul Klee, qui vont marquer aussi toute une génération et, euh, et qui sont aussi des peintres antifascistes. Euh, on peut se souvenir de la dernière exposition de, de Korninski à, à Paris où, où des néo-nazis jettent des pierres dans la, la devanture en traitant euh, donc, ça d'art dégénéré toujours. Donc il y a aussi quand même une génération d'artistes, je pense à ça, parce que euh, je voulais parler peut-être justement d'artistes euh, liés à l'abstraction et, et qui seront proches du Parti communiste, dont particulièrement bah, Ladislas Kino, dont euh, la Fédération de Paris euh, conserve beaucoup, beaucoup de pièces. Et, euh, et c'est intéressant justement chez Kino de voir cette transition de la forme euh, monumentale, sculpturale qui, qui vient de Fernand Léger quelque part, pour partir vers un, un éclatement beaucoup plus dense et beaucoup plus proche de, de Pollock, mais en utilisant aussi par exemple euh, le graffiti politique et qui euh, donc euh, va euh, graffiter le tableau de, de, de slogans comme OAS assassin euh, et donc euh, tout d'un coup aussi d'une abstraction qui va, qui va prendre un, un sens antifasciste. Moi, je, voudrais aborder, je voudrais aborder une question qui va revenir un peu, c'est le, le, le fait qu'il y avait une volonté aussi chez le Parti communiste, en tout cas chez mon père, de rendre l'art accessible, c'est-à-dire qu'il y ait des expositions que les ouvriers, que les, les, les gens qui ne sont pas des... Des formations, il y a l'habitude d'aller dans les musées et tout, puissent y avoir accès et de donner accès à quelque chose de très vaste. Et je pense qu'un des éléments qui, qui, qui, qui culmine à ce niveau, c'est l'exposition euh, que j'ai, l'exposition des G. Les en 1903, et qui avait été bloqué par je veux dire, les, les tenants d'un réalisme socialiste belge qui voulait à tout prix empêcher cette, cette, cette, cette, cette exposition. Et pour qu'elle ait lieu, finalement, ben mon père a fait le, le, la préface du catalogue de l'exposition. Ça a été le moyen parce que là, euh, bon... Euh, comme il était copain aussi avec Kouchouf, là, quand il dit bah, c'est moi qui ai fait la préface, ah bon, ah oui, ah bon, parce que les était étaient considérés aussi comme euh, bon par, par, par les tenants d'un réalisme socialiste rigide, comme comme ne euh, bah, sais pas pourquoi, en tout cas c'était n'était pas n'était pas le bienvenu du tout. Et donc je pense qu'il y avait ce souci chez les, dans le Parti communiste, et ceci explique cela, c'est-à-dire que de, de, de, de, de rendre l'art accessible au plus grand nombre, euh, à la fois pour voir et en même temps aussi pour pratiquer. Et là, on pourrait revenir sur tout ce qui était le, le, le communisme et les, les écoles d'art de peinture qui ont été et qui ont développé dans la mesure du possible un peu partout. Ce, ce, ce lien-là, je pense que c'était important aussi de, de, de nous soutenir puisqu'on est entre peinture et parti communiste. Oui, et puis il y, y a tout le rôle de l'édition aussi qui est très important, de la diffusion. Euh, on parle des de lettres françaises, mais... Euh... Tout à l'heure, l'exposition de Fougeron dont Bruno parlait, les, les, les ouvriers étaient invités en bus à, à venir visiter l'exposition. On peut penser au, aussi au rôle de la, la maison de la pensée française. Euh, tout, toute une, une mise en place d'un du, du, différent vocabulaire accessible justement au plus grand nombre. Oui, merci Renaud. Et je suis désolé d'entendre la conversation. Yolande, si euh, vous aimeriez euh, dire un dernier mot, il faut qu'en euh, en, en mettre fin à notre conversation euh, c'est bien dommage parce que je vois qu'il euh, y a des spectateurs qui ont mis des questions sur le live euh, notamment des, des questions sur le genre de l'Orsa et, euh, et euh, Marie-Anne euh, Lanzio et malheureusement on n'aurait pas le temps pour aborder ces questions là on pourrait parler euh, pendant des heures et des heures et moi j'aurais bien envie de faire ça mais malheureusement on n'a pas le temps Yolande c'est bien un dernier mot c'est un sujet de thèse et ce que nous avons fait dans, avec Renaud dans le catalogue Libre comme l'art est évidemment euh, frustrant parce qu'on n'a pas pu aborder euh, tous les sujets bien sûr en si peu de place, une chronologie qui n'est pas satisfaisante non plus parce qu'elle occupe des de, de événements majeurs aussi bien euh, dans, au, plan, au plan politique. Mais que faire hein, à Travailler, c'est un sujet de thèse, il faut approfondir tout cela. C'est passionnant, c'est vraiment un sujet passionnant. Merci. En effet, c'est très passionnant et je remercie tous les quatre euh, d'avoir accepté de partager vos savoirs avec nous ce soir. Euh, merci à Guillaume Rabou-Kouachi qui m'avait généreusement proposé d'animer ce débat. Euh, et euh, ça a été un grand plaisir pour moi, et j'encourage chacune et à chacun de nos spectateurs et spectatrices euh, de ce soir, s'il veut aller plus loin, d'aller acheter les ouvrages en librairie. Malgré le confinement, euh, dans la plupart des cas, on peut quand même commander un livre auprès de notre libraire et aller le retirer. Donc, j'encourage tout le monde à faire ça, et euh, je, je vous remercie encore une fois très chaleureusement de votre participation ce soir, et euh, pour les choses que vous avez partagées avec nous. Merci. Merci.